les préjugés, on a toute notre place dans la société Ici personne ne glande, on apprend à devenir grand et grande. Trop de discours qui font reculer Montreur qu'il y a moyen d'avancer, que les choses savent changé. Être enfant d'immigré n'est pas un handicap Avoir des nationalités est une richesse à faire estimer Je suis belgue marocain, fier de l'être Fier de mes patries, fier de mes pays La famille, quoi de plus important, ta mère, ton père Respecte-les, t'entends Ton grand frère, c'est ton conseiller familial Il t'aide à éviter le mal Il te montre ce qui est bien Et t'éloigne du haram Prends soin de tes petites sœurs T'es leur protecteur Montre-leur le bon exemple Donne-leur du bonheur Réponds à personne Car ta langue en bouche Si tu veux pas finir sur la touche Ta famille Fais en sorte qu'on la touche pas Papa, merci de m'avoir appris à éviter la haine Que la vie en valait la peine Écoute ta mère, fais ce qu'elle te dit de faire. Elle t'a appris les valeurs de la vie. Entraidez-vous comme une famille. Et comme un déclic, soyez solidaire. Ne vous la jouez pas solitaire. On garde espoir d'arriver dans une meilleure société. Va construire un avenir bâti de joie et d'amour démesuré. Changer la gueule ne dépend que de nous-mêmes. Bonhomme, range un peu ta haine et garde